Rapide. Bon. Euh, c'est bon Vous y êtes Qui, qui n'a pas vu la TRM en 30 secondes déjà euh, bon. euh, Ils sont pas très nombreux. Qui, qui bon, alors vous allez voir la TRM en 30 secondes, ce qui est encore plus donc rapide que la TRM en détail. Qui est déjà rapide vous aussi. Voir, là, euh, la TRM en détail, euh, c'est quand, euh, quand même du rapide. Donc alors, <rire> on pourrait penser qu'un TRM en détail, oui, ça serait long mais en fait non Bon, alors comme ça a été long avant, on va essayer de faire court. D'accord Dans 30 secondes. Donc soyez attentifs, Alors, parce que chacun des points qu'on voit là, on va, va voir là, évidemment, permet de démontrer la TRM de façon extrêmement rapide, puisqu'il faut il, suffi, il il est nécessaire et suffisant d'avoir 30 secondes. Tu comptes 7, parce qu'hier, on l'a fait en 28 secondes. Et c'est 30 quand même, tu me grattes 2 secondes. D'accord Et top, c'est parti. Tu Donc les valeurs économiques sont relatives entre les hommes, dans l'espace et dans le temps. Donc les valeurs économiques sont relatives entre les hommes dans l'espace. Est-il possible alors de créer une valeur économique dont la production par des hommes qui ont une espérance de vie limitée serait elle donc, donc serait, elle, donc, invariante Donc ne changerait pas dans l'espace et dans le temps. Oui, il existe une solution de forme unique qui soit à la dimension de l'espérance de vie humaine oui. choisie par des hommes comme référence d'unité de compte. Elle est nommée monnaie libre. Les monnaies qui ne sont pas invariantes sont donc nommées Monnaie non libre. libre. Monnaies et, fin, donc, le le reste, et, et fin, donc, le reste, c'est que de la démonstration et de l'expérience. La théorie relative de monnaie, c'est ça, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, les gens qui vous font des grands discours, des grands bouquins, de 250 pages, de machin, ils perdent leur temps. Hein. C'est que ça. Pages Maintenant, bon, après, vous avez peut-être une question ou deux, mais bon, pour des, des détails, détails, je suppose. Si vous avez des questions, c'est maintenant. N'hésitez pas. C'est un point un point que vous voulez éclaircir. Sinon, on passe tout de suite à la suite. C'est bon Emmanuel, ça te paraît plus court quand même que la TRM en détail hein, c'est plus court, voilà. Emmanuel, ça te paraît plus court quand même que la TRM en détail Oui Pardon Ah voilà, donc alors, très bonne question tu l'as vu en 30 secondes, mais c'est vrai que le ah, sens bon, peut bon, demander un bon. peu plus de temps. Donc la courbe rouge ici, c'est la monnaie produite et restante dans l'économie, ou dans la monnaie en tout cas, pour un individu. Étant donné qu'ici on voit cette monnaie, entre 0 la naissance de l'individu au sein de la monnaie, 80 ans l'espérance de vie moyenne, et ensuite jusqu'à 160 ans. Donc bien après que l'individu ait disparu dans l'économie. Pendant sa vie dans l'économie, il coproduit cette valeur monétaire, enfin cette quantité relative de monnaie ici. Relative à quoi À la moyenne de la monnaie par personne. Donc entre 0, juste de 0 à 40 ans, si vous voulez, il produit, il atteint, si vous voulez, ici, cette moyenne. Enfin presque en fait. En fait, en réalité, il ne l'atteint jamais tout à fait, mais il l'atteint quasiment et vous voyez qu'en fait, au bout de 20 ans, il a déjà aussi produit euh, déjà plus que la moitié. Quasiment. Et après, il en produit moins, en fait. Hein. Voilà. Et par contre, après sa mort, bah, cette monnaie, elle euh, disparaît, en fait, progressivement, au fur et à mesure qu'il s'éloigne du temps de vie, finalement. Parce que pourquoi, pourquoi sa monnaie, finalement, disparaît Parce que les nouveaux, ici, qui sont nés là, eux-mêmes, ils créent leur monnaie. Donc ça s'ajoute. Et donc la monnaie des anciens finit par disparaître. Autrement dit, les vivants ne sont pas dépendant des morts. La monnaie des morts ne pèse pas dans l'économie, et donc les vivants peuvent toujours, parce que cette courbe-là, elle est vraie à cet instant-là, mais si je me projetais 200 ans plus tard, 400 ans plus tard, 600 ans plus tard, pour tout nouvel entrant, il produirait la monnaie exactement de la même façon. C'est pour ça qu'on dit que c'est invariant dans le temps. Cette production monétaire qui atteint la moyenne sous cette forme-là, elle ne dépend pas du temps, et c'est une solution unique, il n'y en a pas d'autre. Pas peine de tourner autour du pouls. Voilà pas d pour la courbe rouge. Pas peine de tourner autour du pou. Voilà. <rire> Le ou là, c'est pas mal. <rire> une autre question éventuellement Les graphiques, les autres graphiques vous semblent clairs. Une autre question éventuellement C'est facile la TRM en fait, hein. 30 secondes. Le reste, c'est que de la démonstration et de l'expérience, c'est tout. Hein. En fait, on perd du temps. là. Moi, hein, deux heures pour, pour expliquer ça, c'est trop long. On a du travail. Hein. C'est bon C'est su RML8, il y aura un terreau écrit. Hein. Et merci de votre attention.